J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui Ce petit vlog de la journée Je suis en train de manger un petit gâteau puis euh, tout de suite après on va aller à un tournage Pour un clip musical où on va jouer avec des gars qui font Taekwondo voilà. En fait l'histoire c'est qu'ils euh, sont petits, ils sont persévérants Ils ont du mal à, à évoluer dans le Taekwondo Et après euh, quand ils grandissent, bah, ils deviennent moi et tout C'est trop cool mais je pense que ça va être super parce qu'on ouais, a une équipe au top là-bas On va retrouver notre ami Kevin aussi Hello Et puis euh, voilà, allez, bah, à bientôt, gros bisous C'est se lèvera en genre sont chez Gaming, bon. desaction à chaud. Mais c'était cool. Ouais, c'était cool hein. Je suis euh... Alors cameraman, comment ça s'est passé C'est bien, écoute, on a des bons acteurs, on a des cascadeurs, on de mérite, on a ma voix, des conditions, parfaites, en exactement, parfait. exact. Super, merci beaucoup. <rire> Je finis euh. Non, Là. Alors, comment on de le tournage euh, Ça s'est bien passé, tout le monde était investi, tout le monde était concentré, donc euh, j'espère qu'on va tirer euh, de belles images de tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir le clip qui passe à la télé, c'est ça Yes Très bientôt Allez ah, C'est en fait ressemble vraiment... euh... là voilà. Yo les amis, le tronage s'est super bien passé. Là je file à une réunion à Philanthropique, à l'association philanthropique chinoise qui a déjà commencé, je suis hyper en retard, comme d'habitude ça change pas toujours règle. Donc euh, voilà, les c'est parti. Et ouais, c'est ça les sportifs de niveau de prendre l'ascenseur. My okay.